Qui passe, on cours après, toujours à la bourre. Distance qui casse, surtout que toujours à l'autre bout. On voit la glace, on voit la mer, tu me vois les coups. On boit la tasse, on boit la mer, mais on est toujours à l'aide On laisse des plumes. Quand on se brûle pas les ailes, des restes d'écume quand sur la plage ne s'évapore le sel. Le reste est dû et on finit par faire les comptes, c'est rester dur, rester dû, qu'on n'en finit pas de faire les cons. Dessert de nostalgie, une peur de notre magie, on perd de notre magie, affaire de l'or chargé, Opère à vif et sans anesthésie, Il nous reste plein de peur à vivre, bien qu'on est en d'année ici si. Le poids les vis les ronces, au cas où ça te lance, emploi à différence, un bocal où c'est penché, un local où ça franchit, au cas où ça te manque, emploi, crédit, créance, un bocal où quatre planches, tu vas t'âcher, parfois ça va être dur, mais faudra tâcher de pas pourrir avant d'être mûr hein. On y passe un peu de temps plus ou moins que les autres, on partira les pieds devant. Quoi qu'on ait gardé la tête haute, après, après l'avant, que dalle après l'effort. On passe en coup de vent, mais on peut faire claquer les portes. Toutes ces choses qu'on pas pris, ces fois où t'as pas le choix. Le temps qu'on n'a pas pris, le temps qu'on a pas foi. Laisser s'enfuir et que personne ne rattrape pas. Tu sais, tu peux rater ta vie, t'inquiète, la mort te rattrape pas. Un bleu sur la tête, ce qui fait ce qu'on est. Un peu trop sûr en fait, on est ce qui ton. De vieilles blessures, un quête qui s'est Des adieux sur un quête-gars, visage qui s'estompe. Des sourires à l'appel, qui s'égarent dans les rides. Des souvenirs à la craie, dans les intempéries. Des marches dans les villes et tout un monde impérissable. Des marques indélébiles qui un jour se insaisissables. Les jours qu'on n'a pas comptés, ceux qui sont passés trop vite, les choses qu'on n'a pas tentées Et celles qu'on a trop faites s'affronter tant et tant qu'on voit le total. Et toutes ces heures à patienter en attendant qu'il soit trop tard. On oublie qui on aimait, on oublie ce qui est vrai. On oublie qui on est merde et tout ce qui nous effraie. On n'en sait plus assez, mais c'est plus ce qu'on voudrait. On n'en perd plus la clé, mais on sait plus qu'elle ouvrait.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 T'es ta vie t'inquiète, la mort te rattrape pas On laisse des plumes, vois les coups Le reste des culs mais on est toujours à debout On oublie qui on aimait, on esquisse et tombe On oublie qui on aimait, un, un visage qui s'estompe Des sourires à la pelle, une paire de notes mal jouées Des souvenirs à la craie, un fer de lance chargées, de vieilles blessures inquiètes et tout ce qui nous effraie Des adieux sur inquiète, gars on oublie ce qui est vrai Tu vas tâcher, parfois ça va être dur mais Faudra tâcher de pas pourrir avant d'être mûr. On y passe un peu de temps, plus ou moins que les autres. On partira les pieds devant, quoi qu'on ait gardé la tête haute. Après, après l'avant, que dalle après l'effort. On passe en coup de vent, mais on peut faire claquer des portes. Toutes ces choses qu'on pas de prix, cette fois où t'as pas le choix. Le temps qu'on n'a pas pris, le temps qu'on n'a pas foi. Laisser s'enfuir et que personne ne rattrapera. Tu tu peux rater ta vie, t'inquiète, la mort te rattrape hein. La mort te rattrape hein.